Et salut à tous les australiens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour euh, la récap des packs du euh, pack du dueliste les rivaux du pharaon voilà donc euh, j'ai déjà fait cette ouverture et après on se retrouvera pour l'ouverture des méga team box voilà que je que je tournerai ce soir aussi donc on va commencer par euh par les cartes monstres donc on... j'ai trié par catégorie donc tout ce qu'il y a euh... voilà on va commencer par les cartes monstres donc j'ai trié les catégories donc les communes et les rares donc on va commencer par le magicien sombre du chaos donc le magicien sombre du chaos que j'ai en 1 2 3 4 5 6 7 8 que j'ai en 8 fois, voilà, le spadassin silencieux que j'ai en une fois, si ça vous intéresse, et le paladin silencieux que j'ai en une fois aussi, si ça vous intéresse. Après, on va passer, hop, aux monstres non les, les monstres aux monstres euh, sans effet enfin les monstres euh, communes on va dire comme ça ça sera fait deux petites secondes je termine de ranger ça parce que je sais exactement ce que j'ai vais faire donc le spada silencieux LV7 voilà en commune donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc je vous remonte le spadassin silencieux LV7 12 fois. Le spadassin silencieux LV5. Donc 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, 12 fois aussi, hein. il, y a, il y a eu beaucoup de rééditions sur cette boîte, j'en ai acheté deux. j'aurais peut-être dû en acheter qu'une, voilà, mais bon, il y a pas, pas mal de rééditions, euh, il y a quelques nouveautés, et je dis qu'il y a eu beaucoup trop de rééditions et pas assez de nouveautés sur, ces, sur ce pack. Donc, euh, Spadassian Sidential V3. Donc, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-là, Tous the Faux aussi. Voilà. Si vous, les, euh, si vous en cherchez euh, Le magicien silencieux LV4 Donc c'est celle-là Voilà Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 fois aussi Voilà Magicien silencieux LV8 donc c'est celle-là, carte qui était assez, assez dure à trouver il y a longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Après le dragon rayonnant aux yeux bleus. Donc, ils l'ont mis en commune. Ils auraient dû la mettre en rare. En commune, elle va perdre beaucoup de sa valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pareil, 12 fois Après la bête mystique de Serquette Donc c'est celle-là Carte de Audillon hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 fois ça, je pourrais pas vous le montrer euh, comme ça parce que c'est... Euh, je l'ai ai eu en plusieurs exemplaires. Donc, Gadget jaune. Gadget jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Gadget rouge. Donc, c'est celle-là hein, pour ceux qui connaissent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois, pareil. Gadget vert. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas assez, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pareil, 11 fois. Sangane. Donc, ça, c'est une carte qui a été interdite il y a longtemps. Et je pense qu'elle va être autorisée puisqu'ils ont changé d'effet. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois, Sangan. ça peut être intéressant, nécrofire des ténèbres, donc pareil, vieille carte, mais réédité, voilà, nécrofire des ténèbres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois, voilà, El Pomer, alors ça c'est pareil, c'est une vieille carte euh, quand on jouait euh, avec l'édition Yubi, c'était une carte qui était vachement recherchée. Une, donc c'est celle-là pour ceux qui, ceux qui intéressent. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Donc treize fois. Visage Nécro, je crois que c'est le dernier. Donc c'est Visage Nécro, c'est mon zombie. Voilà. Qui peut y aller parfaitement dans le deck zombie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc après on va passer aux cartes magiques. donc carte magique là on a été euh... là j'étais bien gâté donc carte magique donc retour magnétique qui peut aller dans n'importe quel monde euh... Qu... retour magnétique donc ça j'en ai deux fois ça peut aller dans n'importe quel deck machine ou rocher donc machine comme le cyber dragon ou euh... Vous comme le deck triamine, bien sûr. Après, euh, carte euh, personnage, on peut dire ça. Un neutron, c'est pour euh, jouer avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Et son effet, il est vraiment cheaté, parce qu'en fait, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus peut attaquer trois fois, et l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte. Donc c'est plutôt pas mal. Brûlure silencieuse, il me reste en une fois. Ça c'est pour tout ce qui est euh, silencieux. Pardon, Sanctuaire du Dragon Donc ça c'est pour le deck Blue Eyes Et les decks Red Eyes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc 7 fois celle-là Sanctuaire du Démon Donc c'est celle-là 1, 2, 3, 4, 5 5 fois je vous remontre à chaque fois miroir du dragon donc c'est celle là ça peut être très fort voilà ça peut être très fort pour invoquer par exemple le dragon à 5 têtes ou une autre fusion dragon 1, 2, 3, 4, 5 5 fois donc je vais essayer pour vous prouver hein, pour vous prouver voilà j'en ai trouvé une voilà 5 fois Alors coup d'épée silencieuse En une fois L'exhumation exhum... du tribut Donc il y a une carte qui peut être intéressante aussi Pour les cartes à sacrifice Hurlement d'argent Donc 1, 2, 3 Donc 3 hurlements d'argent Voilà et après, je crois que c'est là, si je me trompe pas, Ultra jeu la cote 25 euros berceuse de l'obéissance. Je l'ai quand une fois. Après, on va passer au... aux cartes communes. Alors que je fasse bien mon tri, parce que sinon, ça va pas le faire. J'ai l'impression que les cartes pièges ont été mélangées. C'est pas grave. Message spirituel N, voilà, donc j'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 fois. Message spirituel A, pour faire le combo final, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois. Message spirituel I Donc c'est celle-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pardon, 8 Voilà, c'est celle-là Ma maladresse a failli me faire tomber des cartes Message spirituel N Donc c'est celle-là L, voilà L mais je ne l'ai pas déjà fait le L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc 8 fois Le temple des rois Alors carte qui a été euh, bannie pendant longtemps Et qui normalement n'est plus bannie Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le temple des rois 8 la consécration par la lumière et les ténèbres Donc ça c'est pour sacrifier un magicien sombre Et invoquer spécialement un magicien sombre le chaos Depuis votre main, deck ou cimetière Donc c'est celle là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Donc 14 fois celle là Attendez, faut que je regarde Voilà c'est bien ce que je... qui me semblait on va passer aux cartes pièges rares maintenant. Ou cartes pièges rares, donc Slim Métallique. Voilà. Qui invoque un jeton en mode défense bien sûr. Avec 0 d'attaque et 3000 de défense. Boum. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Château des âmes du, de dragon. Donc... Euh, Celle-là de source sûre elle est très très peu jouée Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 fois Après Oui, après il nous reste une petite carte piège Donc que je voulais avoir et j'ai eu pour vous hein, Je vous le dis Force magnétique Ça c'est pour tout Alors c'est tous les monstres d'origine machine au rocher ne sont pas affectés par les effets des de... effets de monstres de votre adversaire. Leur propre effet exclu. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc après il nous reste les cartes fusion là, mais ça sera après les cartes communes. Ah donc on va commencer par Fortin la forteresse ambulante. Donc c'est une carte jeton aussi, c'est pareil, qui s'allie avec les gadgets. Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 13 fois, tableau de la destinée, donc c'est la lettre euh, message effectuel L, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois, Carte jouée par Bakura dans l'animé. La, dans Contre-coup sacrificiel. Carte jouée par Chizu. Chizu voilà. Donc dans l'animé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Et après, Permutation des Mondes. Donc c'est celle-là, qui était une carte vachement difficile à trouver aussi. Et elle est sortie en commune dans ces extensions. Dans cette extension. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois. Voilà. On a fini les communes. Donc je vais pouvoir les.. Euh, je vais pouvoir les, les décaler. Et on va passer avec les.. Euh, les monstres fusion rares, hein, parce qu'il n'y a pas de commune en hein, rare dans cette extension. Donc, chevalier, maître des dragons. Donc, en hein, sachant qu'il faut le dragon ultime aux yeux bleus, et euh, bien sûr, euh, soldat d'illustre noir, voilà. Donc, j'en ai eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Donc, celle-là était très très dur à trouver aussi. Voilà. Après, dragon tank Y, Z. Donc c'est celle-là, pareil, elle était assez dure à trouver, celle-là, à l'époque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Dragon ultime aux yeux bleus. Donc c'est celle-là, toujours, elle n'a pas changé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Voilà. Et après, euh, le renoncer au milieu. Donc celle-là a été bannie pendant des années. Et elle a été débannie récemment. Voilà. Et je l'ai qu'en fois. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo les amis, je, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Un petit like. Et euh, bien sûr, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je réponds toujours. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne soirée. Et Ciao tout le monde